Salut Alors bah, bonjour. Euh, bonjour à vous deux, merci d'avoir accordé, de nous avoir accordé un petit peu de temps parce qu'on a hâte que, que vous nous parliez de qu'est-ce que votre entreprise a mis en place, comment vous avez mis ça, pourquoi vous l'avez fait aussi. Alors euh, Isabelle, bienvenue, Marine, bienvenue. Euh, je pourrais vous présenter mais je pense que qui mieux que vous pouvez vous présenter donc euh, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce live sur la rémunération, je vais vous laisser, je vais partager, vous m'avez envoyé une petite présentation donc si vous voulez vous présenter, alors, je ne sais pas qui va prendre la parole. Ben, je, vais, je vais y aller. Tiens, tu sais, Merci pour l'invitation. Ça nous fait très plaisir de partager notre expérience euh, qui est fort enrichissante, qui est toujours en cours. Donc, euh, on est ravis là, de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Donc Moi, je suis Isabelle Charon, présidente directrice générale du groupe AGECO. Je suis accompagnée de Marine, qui est responsable gestion euh, talent. On va y aller brièvement sur nos présentations pour plutôt mettre le focus sur euh, qui nous sommes euh, à GECO. Puis après ça, l'échange, effectivement. Euh, donc, le, le titre dévoile déjà beaucoup hein, on, vers une politique de rémunération agile et innovante, qui était beaucoup notre quête motive en partant. Peut-être juste nous dire qui, qui on est. Euh, en fait, on est un cabinet conseil euh, spécialisé euh, dans le secteur euh, agroalimentaire, euh, en économie et en responsabilité euh, des organisations. Donc, on existe depuis plus de 20 ans maintenant, ce qui expliquera peut-être tout à l'heure euh, certains défis rencontrés. Euh, puis on a une équipe de près d'une trentaine de professionnels aujourd'hui, des économistes, des ingénieurs, euh, euh, des gens spécialisés en communication, etc. On a une équipe éclatée sur le territoire, deux places d'affaires principales à Québec et Montréal, euh, un, un espace de travail partagé à Toronto. Et puis même des collègues de travail à Madrid, à Vancouver, au gré de, de la conciliation travail-famille. Donc, ça aussi, ça peut ajouter quelques couches de complexité quand on parle de, de rémunération. Euh, puis, en gros, peut-être juste dire qui nous sommes en termes de mission, de valeur, d'engagement. Donc, euh, nous, on accompagne vraiment notre clientèle euh, qui évolue dans un environnement d'affaires toujours plus exigeant en termes de, de, de pression environnementale, d'acceptabilité sociale, de performance économique. Donc, on les, les aide à, à prendre les bonnes décisions d'affaires dans cet environnement-là. Et puis, euh, nos valeurs, nos piliers euh, forts, euh, c'est euh, le travail d'équipe, la collaboration, la rigueur, et puis l'innovation et la créativité qui nous ont peut-être justement guidés vers, euh, vers euh, une pratique plus novatrice en termes de, de rémunération. Ben, c'est sûr que là, tu, tu viens de m'ouvrir la porte, Isabelle, sur le, la créativité. Alors, c'est sûr qu'on euh, s'est parlé, euh, ça va faire plus d'un an et demi maintenant, la première fois. Et on, vous m'avez dit, euh, bah en fait, on, on, veut, on, on veut aborder la rémunération d'une autre façon, on veut repenser nos pratiques et euh, on aimerait mettre en place ou en tout cas développer quelque chose qui va nous permettre de, de nous démarquer. Euh, Qu'est-ce qu qu qui se fait Alors nous, on vous a présenté notre, notre processus, on vous a parlé aussi de notre matrice de rémunération. Et c'est là que le début euh, s'est fait ensemble sur, OK, maintenant qu'on a envie de faire ça, euh, on va le développer, mais moi, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans un, dans un domaine qui reste encore très tabou, les rémunérations, euh, puis tout à l'heure, quand tu vas nous partager comment vous avez fait, vous avez constitué un comité et tout ça, mais qu'est-ce qui vous a emmené à se dire, bah, et si on, on allait dans une zone plus, plus inconnue, euh, avec des pratiques peut-être euh, que d'autres organisations n'ont pas, qu'est-ce qui vous a emmené là oui, je, je vais y aller puisque Marine n'était pas là à, à l'époque. Elle est venue nous, euh, nous prêter main forte en cours de route. Euh, donc, ben, je le mentionnais, on, est, on a un, un bagage de 20 ans, euh, puis on voulait vraiment moderniser nos façons de faire. Euh, on, on avait toujours été, ben, dans les années plus récentes, on avait une insatisfaction liée à, à ces ajustements salariaux, à la façon dont on en parlait une, pas en fait. Dans l'organisation, c'était très statique. Un, un directeur rencontrait l'employé le, puis voici, il n'y avait pas vraiment de, de, de dialogue. Donc, on souhaitait une approche beaucoup plus participative, ouverte, transparente. Et puis, on a un, un outil à l'interne qui s'appelle Office Web qui nous permet de tester un peu le, le pouls de l'équipe. Puis, euh, en général, on on performe plutôt bien, mais on avait des commentaires un peu répétitifs sur la, la perception d'inéquité, de manque de transparence. Il euh, faut dire qu'on avait peut-être une culture d'entreprise aussi qui était un peu plus refermée. Donc là, on a vraiment voulu moderniser, puis attaquer de front ce sujet plus sensible du salaire, mais aussi plus globalement de la rémunération globale, parce qu'on est dans un marché là, très féroce en termes d'attractivité de, des nous, on est une PME, on ne peut pas concurrencer certaines grandes organisations en termes de salaire. Mais là où on peut se distinguer, c'est dans tout ce qui accompagne ça, les avantages sociaux, etc., qu'on qu ne valorisait pas bien. Euh, donc, l'approche de rémunération globale nous, nous amenait à, à, à, à davantage là, pouvoir monétiser ces aspects-là. Euh, puis aborder ce, ce sujet-là de manière beaucoup plus transparente et mobilisante aussi avec l'équipe parce que euh, c'était aussi d'associer ça, on va le voir là, un parcours à des compétences donc à se projeter dans l'organisation euh, donc c'est pour ça qu'on qu a, euh, qu a choisi cette approche-là, puis pourquoi on le fait avec vous, c'est vraiment que dans votre proposition il y avait cette, cette approche participative avec un comité euh, euh, constitué de, de, de, de personnes de l'équipe, donc pour nous, c'était une façon de justement vraiment être en rupture avec le passé puis d'aller vers une démarche beaucoup plus ouverte. Alors, première question, euh, c'est quoi les peurs de, de s'embarquer? Parce que quand on parle d'argent, on sait que c'est toujours un peu difficile. C'est quoi les peurs que tu avais, Isabelle, par rapport à, à ça? Euh, oui, je peux faire un bout, puis, puis Marine pourra compléter, puisqu'elle a, elle a, elle a pris le relais. Elle a, elle a pris le relais à, à un moment donné. Euh, ben, les peurs, ben juste de justement, on l'a dit, d'aborder ce sujet-là tabou. Euh, D'ailleurs, dans votre accompagnement, on a bien apprécié les premières questions de qu'est-ce que c'est un salaire? Qu'est-ce qui, qu qui justifie une augmentation? Donc, c'est des choses qu'on qu ne parle pas beaucoup. Euh, le, dans les appréhensions, il y avait aussi euh, euh, peut-être la capacité à mener euh, à un, un bon rythme le projet parce que quand on s'aventure dans un, une démarche comme celle-là avec euh, un peu un côté exploratoire, on se lançait un peu sans filet. Sans, sans, sans être en mesure de visualiser le produit fini, alors qu'on est beaucoup de, de scientifiques, d'ingénieurs à l'interne qui, euh, qui aiment bien conceptualiser et voir euh, à quoi ça va ressembler. Là, ça, le, le concept reste un peu flou, donc euh, les appréhensions étaient beaucoup dans aborder le sujet, comment en parler de manière euh, euh, mature et euh, à quoi ça va ressembler. Donc, on, on se lâchait un peu sans euh, filet dans ces conditions-là. Il y, y a quand même des choses qui sont importantes, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de tabou, hein, euh, une fois que la confiance a été, euh, euh, qu'elle qu s'est installée dans nos comités, et puis dans nos échanges. Donc on s'est rendu compte aussi que tout le monde n'a pas la même vision de la rémunération. Euh, et puis ce n'est pas toujours forcément un problème de, de génération, parce que les gens diront les générations, non, non, c'est des fois à, à génération identique des, des visions complètement. La composante d'une rémunération aussi, on se rendait compte que ce n'était pas toujours bien connu. Tu, parlé, tu en as parlé aussi, les avantages sociaux, hein, qui sont des, souvent reconnus comme des acquis. Donc, euh, je ne peux pas les considérer comme des revenus, mais alors que ça coûte de l'argent et c'est des revenus. Donc, oui, on a été chercher très, très large. Euh, en vous lançant là-dedans, vous vouliez essayer de répondre à quel enjeu par rapport au marché Est-ce que c'était un marché de compétition des salaires Est-ce que c'était un côté innovant euh, ou peut-être aussi de mieux connaître ce que vous étiez capable d'offrir, ce que vous étiez à l'époque en train de d'offrir, puis comment vous alliez pouvoir évoluer. C'était quoi les, les enjeux par rapport à ça? Ben, je dirais un peu tout ça, là, à la fois l'innovation, à la fois, euh, oui, pouvoir mieux se comparer au, au marché, euh, vraiment être dans la, la transparence, puis surtout un mode beaucoup plus participatif euh, qui en même temps était une appréhension, le, le fait d'inclure un, un volet d'évaluation par les pairs. Exact. Euh, alors qu'avant, c'était un processus un peu plus bidirectionnel entre la personne évaluée et son, son gestionnaire. Euh, donc, c'était un peu tous ces éléments-là là, qui, euh, qui nous motivaient à, à changer les choses. Donc, à la fois, c'était des, des appréhensions, mais c'était ce qui nous séduisait aussi dans, dans la démarche, là, le fait de d'aborder ça de manière transparente, puis de euh, dans cet environnement très concurrentiel là, sur un marché du travail euh, euh, où tout n'est pas euh, non plus accessible là, en termes de, de, de références de marché, euh, ben, de se donner des, des références internes euh, et de tenter, si possible, de les comparer là, euh, nous a guidés là, dans, dans nos motivations. C'est vrai que ce qui est important, c'est qu'en lien avec la matrice, c'est que oui, on veut garder une équité interne, hein, ce, qui est, ce qui est la base, mais aussi une équité externe avec le marché, de, de se dire comment on se situe avec des points de repère qui soient euh, comparables et puis surtout qui soient accessibles aussi aux, aux employés. Comment s'est passé le côté… Euh, parce que tout le monde devait s'auto-évaluer sur différentes choses. On parlait de, bien sûr des diplômes, mais on parlait aussi de, de, de votre culture d'entreprise. On parlait des compétences techniques, de la polyvalence. Il y a tout ça qui va rentrer dans la matrice. Comment ça s'est passé la première fois que les gens ont eu à confirmer une auto-évaluation d'un de, de leurs collègues Est-ce que ça a été facile Comment ça a été vécu en interne Avec votre comité en tout cas. Oui, là, j'allais passer le relais à, à, à Marine, mais je ne me souviens plus si tu étais arrivée à ce moment-là, lors de la première... Euh... Je ne pense pas. Je pense pas qu'elle était arrivée encore. Non, mais euh, je, je peux peut-être rebondir et tu compléteras, Isabelle, sur le fait que c'est vrai que ça a été pas mal de, de discussions, même au sein du comité, avec un positionnement vraiment à, à prendre assez particulier euh, au, au sein de l'équipe, à se dire, ben... C'est un certain courage en fait d'être capable aussi de de, de s'auto évaluer d'évaluer ses pairs et c'est vrai que c'est une notion euh, on en parlait là, à notre dernière activité d'équipe on parlait beaucoup de bienveillance hein, de se dire ben, finalement la bienveillance c'est être capable de se dire les choses de façon euh, de façon transparente donc c'est vrai qu'on est beaucoup dans, dans cet accompagnement là à essayer de si je peux dire de faire changer les, les mentalités pour le pour le meilleur. Mmh. Et, et donc, toi, Marine, qui est arrivée avec euh, en fait, le, le, la plateforme, les, les, les processus, les explications, ça, ça avait été déjà avancé. Quand toi, t'es arrivée dans l'entreprise, comment t'as vu ça euh, Tu t'es dit, ben. bah là, il euh, n'y a pas de grille réellement. C'est une grille qu'on est en train de faire en lien avec un mix de plein d'informations. Comment tu voyais ça, toi ben, Moi, je, je trouve que c'est une démarche qui, qui est vraiment innovante. Pour le coup, il n'y a pas de... À mes yeux, il n'y a pas de sujet par rapport à ça, puis c'est aussi beaucoup ce qui m'a séduit de, de se dire bah, on est toujours en train de rechercher les, les tendances marché. C'est beaucoup des, des sujets RH euh, d'actualité. Donc, euh, moi, j'étais ravie, en fait, de rejoindre une compagnie qui est vraiment euh, euh, avant-gardiste, si je peux dire, et puis qui a le courage, en fait, de d'aller bah, de l'avant, comme dit Isabelle, euh, ne sachant pas vraiment euh, où on va atterrir. Mais c'est, euh, encore une fois, c'est... Euh, on part de quelque chose qui peut parfois manquer d'objectivité et puis on, on s'aligne à aller vers quelque chose de, de mieux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsqu'on faisait des ateliers euh, ensemble, ce, qui, ce, qui, puis ce que je vois dans d'autres entreprises aussi qu'on accompagne, c'est en fait les gens comprennent dans ce coup, qu'est-ce qu qu qu qu qui compose une rémunération euh, et en fait ils sont plus à dire bah, je voudrais 10, 1000 ou, ou je sais pas ou 3000 dollars de plus en fait ils ont vraiment une vision qui est beaucoup plus euh, concrète de qu'est-ce qui va composer la rémunération globale Je sais que aussi vous avez euh, travaillé pour améliorer des choses. Cette année, vous avez même offert de plus en plus de, enfin, vous offrez de plus en plus de choses. Il y a le, le côté aussi un peu à la carte. Hein. Qu qu'est-ce qu que toi tu as besoin en tant qu'individu Puis n'est pas parce qu'il y a 60% des gens qui ont besoin de ça dans l'entreprise que toi tu as besoin de ça. Vous avez... Donc, est-ce que le fait de travailler un peu à la carte rend plus complexe euh, la gestion des rémunérations euh, ben je, je peux euh, je peux répondre à ça. Oui, je pense que c'est encore une fois c'est un, un enjeu dans le sens où euh, euh, avant de faire tout ce travail de bonification de nos avantages, faut euh, se poser et puis se dire euh, quels sont alors d'aujourd'hui nos, nos avantages en vigueur, comment on est capable de les valoriser financièrement, à quoi ça ressemble. Et puis on a vraiment euh, bah, travaillé fort à, à ce travail-là, de d'être capable de, de savoir. Euh, euh, ben, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on propose aujourd'hui pour aller vers une bonification euh, qui en est faite envers une proposition euh, à la carte euh, pour nos employés. Mmh. Puis peut-être pour enchérir un peu, le, le défi, je pense, c'est de placer le curseur à la bonne place parce que si c'est à la carte, il euh, faut quand même qu'on soit équitable. Si on veut être équitable, il faut mesurer. Euh, si on veut mesurer, il faut des données. Euh, donc, euh, il y a un enjeu aussi euh, de, de, de que ça ne devienne pas trop lourd à gérer, puis qu'on on trouve le juste milieu entre des chiffres qui sont valables, qui nous, bon, qui nous donnent les bons indicateurs pour, euh, pour faire un pas de plus, puis offrir ce, ce, ce, ce portfolio d'avantages sociaux complémentaires, mais qui au final euh, sera perçue comme de, de manière équitable là, par l'équipe parce que euh, un des objectifs c'est aussi qu'il y a un, non pas une perception, mais qu'il qu y ait une équité, que l'équité elle est là, mais qu'elle soit perçue aussi, cette équité-là. Donc, euh, c'est trouver le juste milieu entre, entre la complexité que ça pourrait euh, revêtir et, euh, et la, la flexibilité qu'on veut accorder aussi. Là. D'ailleurs, euh, dernièrement, vous avez mis en place le bilan social, donc euh, pour être capable d'expliquer de, et de démontrer un peu tous les avantages. Puis euh, c'est est, est-ce que vous l'avez déjà présenté à vos employés ou, ou pas encore euh, C'est en cours. C'est un cours hein. On... Mais parce que ça aussi, ça va être, ça va être une vraie plus-value, parce que tout le travail que vous avez fait depuis des mois, aujourd'hui, vous êtes capable, je dis toujours que quand vous allez rencontrer un candidat, et puis que vous allez dire, bah, si tu veux venir travailler chez nous, voilà, réellement, euh, tout ce qu'on fait pour toi, donc non seulement ton salaire horaire, tous les avantages financiers, mais la, la valeur de tous ces avantages, euh, vous allez, ça va vraiment vous permettre de vous démarquer, parce que la grande majorité des entreprises, et puis je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent, je, s'ils si, si devaient se poser la question, c'est vrai, en valeur financière, qu'est-ce qu'on offre à nos employés chaque année Ils n'en savent rien, ils ne mesurent pas. La, la part qu'on qu verse pour les assurances collectives, là, et puis tout, tout ce qui peut aller en complément, les entreprises souvent ne sont pas capables de le valoriser auprès de, de, de leurs collaborateurs. C'est ça, puis c'est à la fois un outil qu'on utilise, enfin qu'on utiliser en interne pour notre équipe, mais comme tu le dis, à, à l'externe, pour promouvoir aussi ce qu'on fait, ce qui est mis en place à l'heure d'aujourd'hui en termes de rémunération globale chez Egeco. Comment c'est passé Puis euh, là, je pense plutôt à toi Isabelle, au départ, vous, quand vous avez commencé à travailler, parce qu'on se rappelle, hein, au départ, euh, vous avez, il y avait une matrice qui était super lourde parce que vous avez plusieurs départements. C c euh, et en même temps, c'est le, le, le, le cycle normal de l'apprentissage et de l'ajustement. Euh, comment ça se passait quand les gens avaient à Parce qu'en fait, ils s'évaluent de, de 0 à 4 hein. Donc, 0 j'ai soit aucune compétence, soit aucune envie de le faire. Donc, euh, c'est zéro. Parce que là aussi, on prend en compte le fait qu'il y ait des gens qui ont des compétences, mais qui ne veulent pas les appliquer ou les mettre en œuvre. Ça vaut rien pour l'entreprise. Et on va jusqu'à 4 où là, c'est quelqu'un qui performe et qui, en plus, est capable de former les autres. Comment ça s'est passé lorsque les… Les collègues disaient, bah ben là, toi, tu t'es mis quatre, mais on, nous, on ne voit pas quatre, on ne voit à trois, parce que là aussi, on parlait de bienveillance, mais aussi, il y a du courage, hein, derrière ça, ouais. ouais, Oui, ben, pour la petite histoire, je pense que ça vaut la peine aussi de dire que notre comité euh, très motivé, euh, euh, c'est ça, a voulu enrichir cette, cette matrice-là, mais on s'est ramassé avec un monstre, genre, de 250 <rire> compétences. Et on voulait, c'est ça le défi, on voulait tout bien capturer, puis on a des postes quand même contrastés dans l'organisation. Donc, par souci de bien faire les choses, euh, euh, c'est ça, on s'est retrouvé avec une bête euh, un peu difficile à, à dompter, mais là, quand on a testé l'évaluation, on s'est rendu compte que ça n'est pas la route, c'était beaucoup trop long, ou en voulant tout couvrir, ben il y a plein de compétences qui n'étaient qui, qui pas possibles de d'évaluer. Et lorsqu'on a fait un premier partage avec l'équipe en entier, là, on en reparlera sûrement, mais le, le, le vertige que ça a créé, c'est « Ah mon Dieu, mais je ne pourrai jamais avoir toutes ces compétences-là, donc est-ce que je vais être désavantagée si je suis évaluée sur des choses que je ne je pourrai jamais développer compte tenu du poste que j'occupe? » Donc, le fait de tester nous a amené à à dire « Bon, soyons un peu plus modestes, puis allons à l'essentiel. » Donc, on a réduit le, le lot, à, je ne me souviens plus. Puis encore là, on est dans un processus de réduction euh, euh, parce qu'on est en, en amélioration continue. Euh, mais il est vrai que lorsqu'on on l'a fait, là, en disant euh, « Bien, en fait, avec ton accompagnement, je pense que ce qui a aidé, c'est de dire que lorsque le 4, c'était ben, la référence. Donc, si au sein de notre groupe, euh, la référence euh, Bertrand se donnait un 4, bien là nécessairement que les, les autres, s'ils s'étaient donné un 4, bien, par eux-mêmes disaient « Ah ben là, si Bertrand, la référence un 4, nécessairement que moi je vais avoir un 3 ». Donc, il y avait une espèce de taux ajustement qui se faisait à, en prenant les choses relativement les unes par rapport aux autres. Euh, mais quand même, c'est ça. C est, c est, c est, ça prend une équipe mature pour faire ça. Puis je nous trouve incroyable d'apprivoiser de, de, tout ça parce qu'on se retrouve à avoir des gens qui ont un, qui ont un certain lien hiérarchique en, entre eux. Et donc, de dire à son collègue qui sont supérieurs dans certaines occasions que, euh, ben non, c'est pas un, un 3, ça serait un 2. Tu sais, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Euh, mais avec la bienveillance, puis en ayant la bonne composition de, de, de collègues qui font cet exercice-là, je pense que ça peut bien se faire, euh, mais c'est un apprentissage. Oui, puis en, en même temps, hein, quand on met ce genre d'outils de, de, de, de, en place, euh, puis en même temps, moi je, je le dis, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, vous êtes l'entreprise qui nous avait le plus challengé, surtout euh, dans la matrice, ça c'est clair, euh, je pense que vous avez un ou deux experts euh, euh, en Excel chez vous, qui, qui re, re, recalculait tout d'un autre côté, puis qui nous ramenait des nouvelles matrices. Euh, ré, euh, euh, euh, oui, non, c'est vrai que vous avez pas mal challengé, puis on, on aime ça parce qu'en en fait, euh, je dis toujours que grâce à, à notre passage ensemble, nous aussi, on, on a pu argumenter ou en tout cas avoir plus d'informations de, de, sur du contenu. Euh, vous êtes la première euh, entreprise où à un moment... On est passé de une ou deux références à trois références. Hein. C'est au niveau des, de la rémunération externe, c'est d'aller chercher du contenu pour que justement, on ait vraiment quelque chose, parce que vous, vous aviez aussi des fois la compétition avec le, le public. Donc, c'était de se dire comment on va aller chercher ça. Puis, tout ça s'est mis en place, tout ça s'est bonifié. Puis, en fait, au fur et à mesure où, où on avançait dans, dans le développement, je me rendais compte que les gens, il n'y avait plus de, de mal-être que euh, telle personne puisse euh, avoir plus de points par rapport à telle chose, parce que tout était comme évalué de la même façon. Il y avait, il y avait vraiment une équité dans l'approche. La, dans Puis qu'en même temps, bah, tu l'as dit, ce n'est pas un supérieur qui t'impose et qui te dit « moi, je ne te vois pas à trois, je te vois à deux » ou n'importe, mais que c'est l'ensemble de l'équipe. Je pense que ça a aussi fait grandir la maturité euh, des gens sur le, le, le sujet de la rémunération. Tout à fait. Puis toi, Marine… Euh, quand tu arrives dans cette entreprise, tu, tu postules, on parle. Est-ce qu'on t'a parlé de ça lors de l'entrevue Est-ce qu'on t'a dit que, comment se fonce, fonctionnait le, le, la rémunération Oui, oui, oui, on, on en a parlé. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui m'a beaucoup attirée. Et euh, je pense que je suis arrivée à un moment euh, un peu euh, un peu clé du, du, lors des travaux du comité où euh, je suis arrivée vraiment en, en soutien, en support à ce comité pour euh, relancer, euh, euh, remettre de, de la dynamique, puis euh, puis avancer en fait sur ce, ce beau projet donc je suis arrivée en, en toute connaissance de cause et j'ai pris le, le challenge le défi avec plaisir est-ce que parce que tu fais quand même partie des, des, des jeunes générations quoi je veux dire, tu, tu est-ce que aujourd'hui selon toi c'est ce, ce, ce type d'approche de, de rémunération donc avec beaucoup d'ouverture beaucoup de transparence euh, où en fait on prend le temps d'expliquer comment se constitue une rémunération est-ce que tu, je pense qu'aujourd'hui, c'est une plus-value pour euh, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail où des fois, ils se font dire euh, « ouais, mais ça, c'est un emploi, puis le salaire, c'est à l'ancienneté, euh, puis euh, bah, globalement, attends ton tour ». quoi. Euh, comment tu, tu perçois ça bah, réponse assez simple, je suis chez Ageco, donc moi j'y crois forcément euh, mais je, je pense qu'en effet ça, en tout cas ça représente à mes yeux une réelle plus-value parce qu'on est vraiment capable d'apporter comme on, on disait tout à l'heure de la transparence ce qui à l'heure d'aujourd'hui c'est toujours un, un sujet voilà, un peu délicat de la part des employeurs on ne sait pas forcément trop comment le, le gérer euh, on fait de notre mieux puis là c'est vraiment c'est ça de la transparence euh, puis beaucoup de flexibilité en fait et, et je trouve que même en termes de communication euh, avec notre équipe interne euh, on, on tend vraiment à faire part de nos avancements euh, c'est un processus bah, comme on se le répète qui est en, en amélioration continue mais il euh, faut se rappeler que bah, faut, je, je pense sincèrement qu'il faut qu'on soit fier de cette démarche parce que c'est innovant et que bah, bah, on a eu le courage de, de commencer ça donc, euh, oui. vraiment, vraiment et, et... Une chose aussi que nous, on voit dans certaines entreprises qui ont peut-être un peu plus d'ancienneté avec la matrice, c'est que les gestionnaires nous disent bah, « c'est aussi plus facile pour les discussions d'augmentation ». Parce que en fait, souvent, bah, un employé ou un collaborateur vient vous demander une augmentation, puis c'est à nous d'expliquer si c'est possible ou pas, puis à nous de justifier pourquoi. Alors que là, en fait, avec la matrice, c'est de dire bah, « ok, sur quoi tu veux t'améliorer ?» Et, et c'est quoi l'impact si tu t'améliores juste là-dessus ou si tu t'améliores sur plusieurs choses, c'est quoi l'impact sur ta rémunération au final donc, c'est sûr que ça amène dans la cour des, des, des collaborateurs de dire ben, « je veux une augmentation, okay, sur, quoi, sur quoi je vais travailler, sur quoi je vais m'améliorer euh, pour, euh, pour pouvoir avoir cette augmentation attendue. Donc, euh » la pression se, se partage plus que sinon elle est dans la cour des gestionnaires ou des propriétaires d'entreprise. C'est ça, puis moi ce que je trouve super aussi, c'est que, comme on disait tout à l'heure, c'est un projet qui a été en co-construction, donc c'est vraiment un travail au niveau d'un comité avec des personnalités puis même des, des, des postes différents, et c'est vraiment ce qu'on recherchait, et je trouve que du coup c'est un, un projet qui peut se faire porter euh, bah, par tout un chacun pour euh, démontrer que ça a un, un réel intérêt, puis la, avec la matrice, on s'appuie aussi sur de vraies euh, références marché. Ça ne sert pas de nulle part. Donc, on a quand même beaucoup de concrets, en effet, pour les discussions d'ajustement scénario. Mm -hmm. Oui, puis ce que j'ai juste complété, on a constaté que ça devenait très structurant. Ça, en fait, ça fait des liens avec d'autres chantiers en cours. Euh, par exemple, tous nos, nos parcours de développement mm. professionnel qui s'appuient sur un certain nombre de, de compétences. Euh, donc, cet aspect structurant... Euh, et, et ressorti, puis même par, par notre notre comité, on constatait aussi que ça révélait euh, des endroits où des compétences individuellement là, peuvent être renforcées, mais ça, de manière collective pour l'équipe, ça permettait de révéler parfois des, des compétences qu'on a jugées importantes parce qu'on les a mis dans la matrice, mais qui à l'heure d'aujourd'hui pourraient être... Euh, euh, mal desservi dans l'équipe actuelle à la suite de départ, par exemple, ou autre, fait que ça nous aide vraiment à nous projeter comme organisation, non seulement avec ce qu'on a à l'interne, puis le beau potentiel euh, que ça permet de, de révéler à, à une personne en place, mais aussi éventuellement euh, des, euh, des potentiels de recrutement pour dire Ah, ben là, on est un mmh. peu moins fort comme équipe sur tel aspect qui est pourtant au cœur de nos compétences et expertises Donc, c'est peut-être un, un signal qu'on se donne. Donc, on a vu tout plein d'autres effets comme ça structurants. C'est vrai que le fait est de visualiser aussi sur, dans un même outil, à un même endroit, où est-ce qu'on en est au niveau des compétences. Et donc, l'expertise qu'a l'entreprise, ça permet justement de préparer peut-être les recrutements de demain et, et, et anticiper les besoins. Alors, question, Marine, est-ce que tu as déjà parlé de votre processus de rémunération à d'autres entreprises, à d'autres amis et, et c'est quoi l'approche qu'ils peuvent avoir Parce que quand on parle de ça, euh, c est, c est, ça peut amener de, des fois des, des questionnements. Ou... Est-ce que tu en, est en as déjà parlé Oui, j'en parle, parle autour de moi et je risque de me répéter. Euh, euh, je pense que beaucoup de mes amis sont assez… Euh, enfin, je ne sais pas si « admiratif » c'est le mot, mais euh, du, du gros travail que ça représente… Euh, de, de, alors c'est pas un pari parce que c'est quelque chose de, de construit, de réfléchi euh, mais c'est une manière de penser et puis d'aborder le sujet différent qui est euh, bah, je pense qui est tout à notre honneur donc euh, ouais, c est, c est, ouais je dis admiration mais je trouve que le mot est fort mais c'est vraiment euh, que, que des retours positifs euh, puis euh, très encourageants aussi parce que, bah, parce que je pense que si on croit en quelque chose c'est la meilleure manière qu'on qu puisse y arriver quoi et toi, Isabelle, est-ce que tu as déjà parlé de, de ce que, dans, alors, dans quoi tu t'étais lancé, mais euh, auprès d'autres chaînes d'entreprise, parce que le, le, la rémunération, ça reste quand même très tabou dans les entreprises, on le voit, est, on est prêt à parler de plein de choses, de bonheur au travail, ça, tu sais, mais l'argent, là, ça reste encore… Euh, ouais. C'est quoi l'approche qu'ont eu les gens avec qui tu en as parlé? Oui, oui, oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de le faire avec euh, de, de, mon réseau, euh, euh, ben, souvent… Euh, ben, ils sont étonnés, mais en même, pas, en même temps, non, parce qu'ils nous connaissent dans notre, notre euh, soif d'être à l'avant-garde, dans nos, autant dans le, les conseils qu'on donne à nos clients, mais à l'interne. Mais en même temps, euh, euh, admiratifs, en tout cas curieux de savoir comment ça fonctionne, comment réagit l'équipe, euh, quels sont les défis. Euh, donc, c'est sûr que ça suscite beaucoup d'intérêt parce que, comme tu le mentionnes, tout le monde est et confronté à cette réalité-là euh, inéluctable des salaires et de la rémunération. Euh, donc, de l'aborder comme ça, de, de, de façon différente, en co-construction, ben c'est sûr que euh, ça... Je pense que ça inspire plusieurs des personnes à qui j'ai parlé. Après ça, est-ce qu'ils vont se lancer dans l'aventure? Je ne sais pas. <rire> Mais euh, oui, je pense que ça inspire plusieurs des personnes à qui j'ai parlé. J'en ai parlé. Là, je, je vois que le temps file. On a, on a déjà quasiment passé notre demi-heure. Euh, question plus, plus sur l'avenir. Euh, aujourd'hui, la matrice, bon, on sait qu'elle va évoluer parce que chez tous nos clients, elle évolue. Hein, la première année, elle est La deuxième. Euh, Qu'est-ce que vous, vous aimeriez Sur quoi vous aimeriez qu'elle évolue pour vous le... Est-ce que vous avez déjà en disant, bah, cette matrice-là, on pourrait s'en servir pour telle ou telle chose que, Par exemple, nous, on a des clients qui, aujourd'hui, c'est comme systématiquement quelqu'un qui… Qui veulent recruter, ils lui font remplir la matrice pour dire, bon, on va regarder déjà ce que la matrice donnerait comme rémunération. Puis, euh, ça va nous permettre aussi, quand on fera euh, peut-être un suivi avec toi tous les mois pour euh, voir comment ça se passait, euh, tu nous as dit que tu étais quatre là-dessus. Est-ce que tu es réellement quatre ou est -ce que es... Comment vous voyez ça, vous, la, la, la matrice et son développement chez vous ben, Moi, je le vois vraiment à plusieurs niveaux, que ce soit ben, sur le plan de la rémunération, que ce soit sur le plan d'accompagnement de, des parcours d'évolution professionnelle. Euh, que ce soit sur le plan euh, d'être capable d'identifier des, des compétences euh, fortes ou peut-être un peu plus faibles au sein de l'équipe, euh, de, de vraiment être capable d'avoir une image et une cartographie de quelles sont les compétences euh, clés à avoir chez AGECO, euh, qu'est-ce qui euh, définit euh, un consultant AGECO en termes de, de compétences, si, si je peux dire. Donc, euh, pour moi, en fait, quand je suis arrivée, quand on m'a présenté l'outil, c'est tout de suite la réaction que j'ai eue, je... En tant que, que RH, je me suis dit, pour moi, c'est un outil qui va vraiment faire le lien avec beaucoup d'autres sujets sur lesquels j'ai vraiment pour ambition de m'appuyer, que ce soit mon outil de référence pour beaucoup de sujets liés à formation, l'accompagnement, comme je disais, professionnel et rémunération. Merci Marine. Toi Isabelle ben, ça va un peu dans le même sens. Puis je, je, je pense qu'effectivement, euh, c'est un, un peu un engagement à vie, hein, cette, euh, <rire> cette année, parce qu'il faut falloir la mettre à jour, ne serait-ce que parce que selon l'évolution de nos services, il y a peut-être des nouvelles compétences qui, qui devront être ajoutées. Euh, il y a la, cette fameuse pondération entre euh, quelle importance on accorde à, à la polyvalence, à l'ancienneté, tout ça selon le contexte du marché ou selon les besoins de l'organisation. On aura peut-être à à huiler euh, certains, certains boulons euh, derrière. Donc, euh, je pense que de, le, de faire vivre et de la garder pertinente, cette matrice-là, pour qu'elle nous donne les, les bons signaux, là, que ce soit par rapport au, au parcours professionnel, comme le mentionnait Marine, par rapport à nos embauches, euh, je pense que ça, ça va être à nous euh, et au comité là, de... De, de la faire vivre. Puis justement, récemment, on parlait de nos comités à l'interne, puis euh, nos collègues nous demandaient « Ah, le comité euh, politique rémunération, euh, ça va bientôt se terminer? » Ben non, non, non, il est permanent, ce comité-là, parce que ça peut être très mobilisant là, de se dire wow, « waouh comment on vient euh, s'assurer que notre, notre, notre outil là, demeure euh, pertinent dans nos, euh, et nous aide dans nos prises de décision? » Et dernière question, puis après, c'est promis, je vous laisse. Et, et, Est-ce qu'à un moment, vous envisagez que cette matrice euh, puisse devenir complètement transparente, c'est-à-dire que tout le monde connaisse de tout le monde? Est-ce qu'un jour, vous envisagez ça? Ben, ouais. Peut-être la question s'est posée au départ là, quand on a fait ouais. l'auto-évaluation. En, en tout cas, au sein du comité, on s'est dit ben, « Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on est, est, qu est rendu là comme équipe à partager de manière très transparente, de, de manière quantitative, nos, les salaires? Le, le, le comité, pour le moment, a, à l'unanimité, a dit oh, « on n'est peut-être pas rendu là. Euh, » On sait que certaines organisations le font, donc euh, je pense qu'on va vraiment être à l'écoute de, de qui on est comme équipe, des besoins euh, et de la valeur ajoutée s'il y a une valeur ajoutée à aller jusque-là dans la transparence. Euh, on, on verra. Il faudra refaire un autre live dans 5 ans pour, <rire> <parler>. <rire> pour le savoir. En tout cas, je, je vous souhaite un, un jour de pouvoir arriver là parce que je sais que c'est en fait, ça, ça dépend vraiment de nos cultures, ça dépend de, tu sais, de notre histoire aussi, hein, parce que l'argent reste encore tabou, tu sais, genre, notre, le côté christianisme et tout ça. L'argent est sale et autres. Mais euh, nous, ça fait quand même euh, déjà quand même pas mal de temps où, où toute la transparence, tout le monde sait, euh, l'ensemble des collaborateurs sait combien je gagne. Tout le monde sait, le, le nouveau arrive ou la nouvelle qui arrive, elle sait combien gagne les autres. Et en fait, on, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, plus on est transparent, plus les gens sont attachés à l'entreprise. Parce que justement, ils n'ont ils ont pas l'impression qu'il y a une zone d'ombre, ils n'ont pas l'impression qu'il vaut mieux être plus sympa avec un tel ou avec un tel. Et puis que la, la négociation salariale, elle n'est pas, pas faite à la sympathie, mais vraiment à l'expertise et puis on est capable de l'expliquer. Ça prend du temps, mais une fois qu'on est rentré là-dedans, je vous assure qu'on ne peut plus faire marche arrière parce qu'on se dit pourquoi on a attendu autant de temps euh, si, du fait qu'on est juste et équitable et autres. Donc, euh, je vous souhaite un moment de, de, avec le, le temps et la maturité. Et puis, je, je sais que votre équipe hein, sur le comité euh, a aussi euh, grandement grandi au fur et à mesure des échanges, parce qu'il y a eu des échanges qui, des fois, étaient un peu plus compliqués, un peu plus houleux, un peu plus. Euh, mais c'est normal. En même temps, euh, c'est la première fois qu'on mettait des gens autour de la table pour parler. C'est euh, tu sais quoi le, les pratiques de rémunération Qu'est-ce qui va composer notre rémunération Donc, c'est normal. Il faut, faut, faut mûrir là-dedans. Mais en tout cas, je. Je suis sûr qu'un jour, vous êtes bien parti pour, pour aller dans, ce, dans cette direction-là. Isabelle, Marine, merci beaucoup pour votre temps. On a dépassé un petit peu. Il est, il est on a 34 minutes là. Euh, on, va, on va diffuser cette vidéo, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et puis, il y aura peut-être des questions qui vous arriveront. Donc, les gens pourront retrouver les, les coordonnées de votre entreprise et peut-être vous appeler ou en savoir un peu plus. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Je vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt. Merci, Philippe. Ben, Merci.